Bonjour à tous, je suis Frédéric Pierson, le concepteur de la carte NADAT et je vais vous présenter comment se connecter à internet. Devant moi, j'ai trois cartes, une carte NADAT équipée avec son connecteur côté composant, les entretoises, la carte de l'opérateur, la pile et l'antenne une carte Raspberry Pi 0 version 1.3 sans Wifi avec une carte micro SD avec l'OS chargé et un petit afficheur SPI 320x240 de résolution et enfin le power bank qui va me servir à alimenter tout ça donc je vais assembler sans visser, sans euh, les trois éléments. Donc je réalise une mezzanine de trois cartes. Voilà. Je vais alimenter avec le Powerbank. bank. et je vais rajouter un clavier pour taper pour entrer les commandes sur le terminal. Voilà, je vais positionner tout ça dans le bon sens et zoomer pour que vous puissiez voir ce qui est affiché. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc j'ai un terminal. Je vais démarrer la carte NASDAQ. Voilà. Je vais aller vérifier la qualité du signal. Donc, minicom-d majuscule, espace, le port série concernée, tty, alors, excusez-moi, slash dev slash tty m 0 voilà, je tape at pour vérifier si je suis connecté, et at plus csq pour vérifier le niveau de réception. Là on est à 21dB, c'est pas trop mal c'est euh, tout à fait euh, un résultat normal euh, par rapport au lieu où je me trouve donc je quitte CTRL X. Voilà. et je vais aller éditer le fichier euh, de configuration PPP pour déclarer l'opérateur free. mes derniers essais je l'ai fait avec la carte orange donc il faut que je change le setting donc allons-y Alors je vais faire ça, je vais essayer ça avec nano nano, j'ai plutôt l'habitude de vi mais Alors c'est du slash etc, slash ppp, slash peer et le fichier s'appelle nadat alors, j'oublie quelque chose, c'est que c'est un fichier pour lequel l'utilisateur PI n'a pas les droits. Donc, il faut que je rajoute « sudo » au début. Voilà, j'y suis. Donc, je vais aller changer « orange.fr » par « free ». CTRL A alors c'est CTRL X plutôt je veux sauver donc je tape O et ENTER voilà on va faire un peu de place sur le terminal qui est pas très gros bon. Et donc maintenant, on va démarrer le point-to-point -point. avec ça, sudo peon nadat, voilà, et si je tape un if config, je vais rajouter point-to-point -point 0, parce que l'écran n'est pas très grand, je vois que j'ai une adresse IP qui a été attribuée 100.114.197.209. J'ai a priori de la connectivité. Donc je vais lancer un petit explorateur texte, Lynx, et je vais aller faire une recherche Google. Voilà, www.google.fr. Je lance. Alors, Google me demande si je veux accepter un cookie, allons-y, encore une fois, il y en aurait deux, voilà, et donc je me retrouve dans une recherche Google, qui est un peu atypique parce qu'on est sur un terminal texte, donc avec les flèches basse, je descends jusqu'au champ recherche et je vais taper nad at Enter, recherche Google, je suis sur le champ, la requête est envoyée, et donc je tombe sur les résultats, alors je crois que c'est avec la barre espace, voilà, on passe d'une page à l'autre, voilà, 224 000 résultats, euh, Nadat pour envoyer des SMS, Nadat Caratronic, voilà, j'ai donc une, une, une autre site, voilà, c'est l'article de François Mock sur son blog, non, Radio Amateur, chose qui a été recopiée, voilà. On navigue sur internet d'une façon un petit peu qui rappelle le, le mini tel à certains mais, mais ça marche ctrl c je quitte maintenant je vais vous montrer euh, un téléchargement de fichiers donc pour ça je j'ai euh, mis à la racine du site www.garatronic.fr quatre fichiers taille différente je le préciserai dans le bloc on va télécharger un fichier de 10 kilo avec la commande wget https de points slash slash garatronic.fr alors il faut que je me rappelle point random je pense voilà donc je charge le fichier à une vitesse de l'ordre de 3 et 3 demi kilo octets secondes voilà alors le débit n'est pas énorme mais euh, pour faire du euh, de l'internet pour les objets c'est une solution très très valable et notamment on bénéficie de la couverture gprs qui est euh, qui est équivalente à celle qu'on peut avoir sur la couverture voix avec euh, un téléphone portable voilà à bientôt et euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, les différents sites